Dans ta présence je me tiens, je me prosterne devant toi, je reprends mon âme devant ta face, Seigneur. Psaume chapitre 136, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 136, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des, des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » C'est lui qui seul fait de, grand, de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours, à main fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi des Basons, car sa miséricorde dure à toujours et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui, qui, souvint, qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Que ton nom soit vraiment exalté, que ton nom soit loué encore aujourd'hui, Père, parce que tu es vraiment celui qui tient le souffle de vie de chacun de nous entre tes mains, mon sauveur. Il a plu à toi de nous accorder la grâce encore en ce jour, mon bien-aimé Père d'avoir le souffle de vie pour que nous puissions nous rassembler en cet endroit, dans ces lieux, Père, de tout notre cœur, avec ce peuple qui aussi te désire de tout son cœur, mon roi, pour chanter les chants des Sion. Merci pour ta visitation encore ce soir merci réellement aussi pour ton amour à notre endroit, ta bonté comme nous l'avons aussi entendu aussi Père, ta miséricorde à toi qui dure toujours mon bien-aimé Père oh Dieu merci réellement aussi pour ta fidélité mon Père, nous pouvons crier à toi nous savons que tu es le Dieu qui a des oreilles pour entendre mon sombre béni et tu entends aussi, aussi qui exauce aussi mon bien-aimé Père Saint aussi, tu exauce aussi réellement Père, louange et honneur à toi encore pour ce que toi tu es et ce que tu es dans tes devoirs faire encore pour nos pères et nos cœurs et nos âmes, s'attendent vraiment à toi mon Seigneur Jésus pour Oh Dieu, tout ce que tu as eu comme projet en notre endroit, cest à que ta volonté à toi s'accomplit dans notre vie, mon sauveur. Merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes, Nos cœurs brûlés de joie, pour être dans ta maison à toi, pour pouvoir également aussi, chanter les chants de victoire pour ce que toi tu as fait pour nous, Père. T'es glorifié de tout notre cœur, Père. Nous sommes le troupeau de ton pâturage qui est ta main bénie et, et puissante aussi, conduit encore notre Dieu. Nous exaltons ce Dieu qui a fait, nous a fait du bien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour la délivrance et la grise Père Saint Dieu, Alors, merci parce que tu pouvoir pour tous nos besoins mon sauveur, nous chantons les chants des Sions parce que tu le vaux Seigneur, sois béni et glorifié encore ce soir, merci pour le pardon de nos péchés de nos manquements Père Dieu, merci encore pour ton peuple les différents pays où il se trouve, mais le Père qui soit aussi béni et fortifié encore davantage, car nous t'avons ainsi prié Père, au nom de jésus de Christ, Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc glorifié aussi, nous le remercions pour son amour et sa bonté, vous pouvez vous asseoir. Nous comptons toujours sur le bienfait de notre Dieu. Nous sommes attachés à lui et nous le désirons davantage pour que Il puisse faire son œuvre dans chacun de nous, qui nous rende effectivement aussi soumis à lui et obéissant à sa voix, parce que nous voulons nous tenir effectivement dans la position qu'il veut que nous soyons. Comme l'Écriture le dit aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix... N'endurcissez pas donc vos cœurs. » Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs parce que nous avons pu voir aussi au travers de scènes Écritures combien et comment tous ceux qui ont eu à pouvoir endurcir leur cœurs lorsque Dieu leur parlant, effectivement, comment ils ont pu errer dans le désert malgré qu'ils avaient bu au rocher qui les suivait, malgré qu'ils avaient mangé à cette nourriture spirituelle, effectivement, mais ils ont tous erré dans le désert jusqu'à ce que cette génération-là puisse passer afin qu'il y ait donc une nouvelle génération. Le Seigneur, notre Dieu, aussi dans les Saintes Écritures, la Bible nous fait comprendre que tout cela nous a été donc écrit pour notre instruction. Afin que nous apprenions à pouvoir connaître effectivement ces dieux. il n'a pas les mêmes sentiments que l'humain, mais il est Dieu, il a ses sentiments qui sont les sentiments, effectivement, de sa nature divine. Nous voulons réellement aussi comprendre que. Aussi bien qu'il aime l'homme, il veille réellement sur la bénédiction qu'il veut déployer sur l'homme qui croit aussi, et aussi, bien sûr, sur la malédiction aussi, comme il a dit aussi dans les Saintes Écritures. C'est un Dieu qui est juste et droit. Et comme il est juste et droit... Il ne regarde pas effectivement à ce que nous, nous pouvons réellement aussi avoir comme des émotions humaines, mais regarde à ce que lui, il a aussi comme sentiment à l'endroit de l'homme. Mais ces sentiments sont toujours effectivement en rapport avec ce qu'il a donc déclaré. Et c'est vrai que comme l'Écriture nous le fait savoir, si nous l'aimons de tout notre cœur, effectivement, et aussi c'est Dieu, va aussi agir aussi à notre endroit en fonction du degré d'amour que nous déployons aussi à, à son endroit. Nous le remercions parce que il a dit qu'il est celui qui sonde les reins et le cœur. C'est pour ça que nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère et... Et considérer effectivement comme si c'est Dieu, il est bon, tout ira toujours tellement si bon. Nous devons simplement lire attentivement les saintes écritures et de pouvoir voir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, effectivement, et surtout aussi pendant la période, effectivement, d'Exode, ainsi de suite, comment il est avec son peuple, comment aussi il a eu à pouvoir aussi agir, comment aussi pendant les temps de prophètes, ainsi de suite, le caractère de Dieu est décrit dans les saintes écritures. Et nous devons avoir cette, cette, cette façon de pouvoir voir de manière à ce que nous ne puissions pas nous laisser toujours dans les habitudes. Il est bon, il est gentil, il est amour. Non, c'est aussi un feu qui est dévorant. Nous sommes dans une période, effectivement, où nous ne devons pas être dans cette, dans cette façon de pouvoir voir, mais de pouvoir être toujours attentifs, parce que l'écriture a tellement bien dit clairement, effectivement, que au temps de la grâce. C'est-à-dire que c'est une période qui a commencé, c'est aussi une période aussi qui va aussi Terminé. Donc nous ne devons pas effectivement, c'est vraiment ce que ces hommes de Dieu ont pu arriver à pouvoir de tout leur cœur exprimer cela avec vraiment beaucoup d'ardiesse en disant que voici donc le temps temps qui est favorable. Donc, ce temps favorable est favorable aussi pour toi. C'est le temps où Dieu te donne cette occasion de pouvoir, elle aussi, être aussi transformé, changé. Parce qu'il dit, voici donc le temps favorable. Mais, au du, temps du secours, effectivement, c'est ça, tu te secoué, effectivement, au temps de la grâce. Je viens de nous Donc, ça dit que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous montre qu'il a eu à pouvoir déployer une période de temps comme le Seigneur si, la, l'a dit aussi lorsqu'il a pris donc le, le livre d'Esaïe de au chapitre 61 il déroula le rouleau effectivement et il a commencé à pouvoir lire effectivement les scènes d'écriture ce qui est merveilleux c'est de pouvoir voir combien l, l, la parole de dieu était toute une partie qui continuait effectivement et, et, et qui était liée entre elles je crois que vous connaissez l'écriture et, et lorsqu'il prit l'écriture il s'arrêta nous pouvons peut-être le prendre pour que nous puissions voir pourquoi est-ce que on s'y réfère à cela c'est dans le livre livre de d'Esaïe au chapitre 61, il dit une chose ici, je pense que c'est cela. Et même je pense qu'il doit l'avoir, lui, pour ma dans le livre de Luc. Je pense, mais vous peut-être voir cela dans les scènes écritures je ne sais plus très bien, mais je crois que le Seigneur, notre Dieu, a eu, le Seigneur a eu à pouvoir le prendre, effectivement. Je crois que, dans dans Luc, ou quelque chose comme ça. Mais, non, non, vous prenez peut-être prendre 61, je cherche une écriture ici que nous pouvons lire ensemble avec vous. voilà. Euh, je pense que c'est cela, de bien ce que suis dit. Euh, dans le livre de Jean, je pense, ou quelque chose comme ça, ou dans le ce... livre de je vais quand même essayer de pouvoir voir si nous nous y sommes, mais je ne sais plus très bien. C'est Luc, probablement, si je pense que c'est aussi la... que c'est. Dans l'Ésaïe 61, effectivement, mais dans, je voulais voir, c'est moi, dans, dans Luc, il, il, il a lu quelque part dans l'écriture, où il nous a fait part, je crois que vous connaissez cette écriture-là, mais nous pouvons... Je n'arrive pas à pouvoir le trouver, c'est cela, oui. C'est cela, l'écriture, comme vous le savez, il, il a pris donc le livre, quand le donc, déroulait donc le livre, il le déroula effectivement, et il trouva là où c'était donc écrit, et, et il lit donc, voit ça. voilà, c'est dans Luc chapitre 4, c'est cela que je veux Luc chapitre 4, et c'est le verset euh, 16. <coughs> Luc 4, verset 16, il dit... Euh, il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé et selon donc sa coutume il entra donc dans la synagogue le jour du sabbat euh, il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit donc le livre du prophète Esaïe et je crois que Esaïe en question, c'est celui que je disais que vous devez y rester, c'est ce Esaïe 61 je pense que c'est cela nous, il ne nous fait part de cela, Esaïe 61 donc il nous dit que c'est si Esaïe 61, il dit <coughs> verset 1, je pense que c'est cela « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a moins pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a donc envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est quand même clair, hein? parce qu'il est venu pour cela. Et puis il dit, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et puis virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, ainsi de suite. Donc, ça c'est le verset 2 qui nous dit, et là, lui, lui, prie effectivement dans Luc au chapitre 4, et là on lui remit les livres, effectivement, il dit, il s'éleva donc pour faire la lecture, verset 16. Et puis verset 17, il dit, on lui remit donc les livres du prophète Esaïe, l'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le mouvement de vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. La Bible nous dit que là, mit, il mit un point. Et on a vu qu'ici, chapitre 61, ici, le verset 2, on nous dit, pour publier une année des grâces de grâce l'éternel, et puis virgule, un jour de vengeance de notre Dieu. Ici, au chapitre 2, verset verset 2, on a mis bien mis une virgule ici, mais lui, quand il a lu, il n'a pas mis la virgule. Il a mis simplement le point. Donc il s'est arrêté là. Ensuite, il nous roula les livres, les remis aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, je lis maintenant le chapitre 4 de Luc. Ceux qui se trouvaient effectivement dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture que vous avez, vous venez d'entendre est donc accomplie. Donc effectivement, il a eu à pouvoir démontrer en réalité aussi la bonté de Dieu. Vous savez, la manière dont l'Esprit du Seigneur conduit les hommes de Dieu, c'est extraordinairement merveilleux. Parce que si vous remarquez très bien qu'il s'est arrêté là, quand nous lisons dans Jean au chapitre 1, l'Écriture nous fait part de quelque chose de très important. Jean au chapitre 1... Je pense que c'est cela, oui. Jean au chapitre 1, je pense que c'est. Voilà. Nous y sommes. Jean chapitre 1, on nous dit ici. <coughs> nous pouvons voir effectivement au verset, oui. Jean chapitre 1, le verset 15, il dit Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Vous entendez cela Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est arrêté là. Ah oui Il s'est arrêté là, effectivement. Or, il y avait virgule, lui, il a mis point. Parce que vous pouvez voir, effectivement, mon frère et ma sœur, c'est pour ça que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il dit que nous sommes sauvés par grâce. Au moyen donc de la foi. Et c'est une période, effectivement, par laquelle nous nous qui étions des païens. Vous savez comment Dieu a eu à pouvoir agir avec son peuple d'Israël Ils avaient la loi. Ils devaient mettre la loi en pratique, effectivement, et faire des, des cérémonies qu'il fallait faire, effectivement, ainsi Il y a eu beaucoup, la loi sous la loi, il y avait beaucoup d'exigences. Et ces exigences, effectivement.. <rire> L'homme n'était pas en mesure de pouvoir l'accomplir, effectivement. C'est pourquoi Dieu avait donné, effectivement, des substituts. Mais là, regardez très bien ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. Malgré qu'il a été rejeté, gloire à Dieu qu'il a été rejeté parmi les siens, pour que nous, qui étions donc dans les ténèbres, nous puissions le recevoir. Mais écoutez très bien, si vous voulez, ça, ça, ça, même malgré tous ceux qui l'ont rejeté, effectivement, sur le territoire, la grâce divine de Dieu est pour tout le monde. Parce que vous pouvez voir effectivement que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, que nous avons reçu aujourd'hui, a été prêché en Israël. Et, et, et c'est en Israël, effectivement, qu'ils ont aussi cru. C'est là qu'ils l'ont aussi reçu, effectivement. aussi. Une partie, effectivement, n'a pas reçu, mais aussi autre partie, effectivement, a quand même cru. Pierre, c'est un juif quand même. Paul est un juif quand même. Et bien là, ben, tous ceux-là, effectivement, même les, les 3000, effectivement, qui ont, qui ont reçu, effectivement, c'était aussi... Vous les... Et donc tous ceux qui ont été dans les effectivement, parmi ces temps quand le Seigneur venu sa vie vie, ils ont aussi reçu aussi cette grâce divine de Dieu. Regardez, regardez euh, comment est-ce que l'apôtre... Il, il, il, il, Paul, Paul aussi le fait savoir, puisqu'ils ont apporté effectivement cet évangile parmi les juifs en réalité aussi. Mais ils, ils étaient en train de rejeter cela, effectivement. Mais puisque vous rejetez vous-même, vous, rejetez vous -même, effectivement donc vous sentez vous-même un digne de la vie éternelle. C'est comme ça qu'effectivement, c'est eux-mêmes qui rejetez effectivement ce que Dieu a donné comme grâce. Parce que Dieu est toujours juste, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous aussi, que dans la période dans laquelle nous nous trouvons, Certainement, c'est vrai. La foi, nous trouvons, c'est vrai que Dieu agit, Dieu fait ceci, effectivement, mais on doit comprendre que c'est une grâce que Dieu le fait pour toi. S'il vous plaît, mais ne prenez pas cette grâce, effectivement, comme tu dois acquis pour vous, et qui est déterminé à faire n'importe quoi, croyant qu'effectivement, que, non, je veux partir. Non, mon frère, tu ne peux pas partir comme ça parce que Dieu n'a pas changé. S'il a été exigeant dans les temps passés, il est sera encore aujourd'hui. Parce qu'il a dit, je suis l'éternel qui ne change pas. On s'habitue mal avec les choses de Dieu, mon frère. C'est vrai. On est tellement dans ce qu'on appelle les les, les les tout va les tout va. Mon frère et ma soeur, non. Chacun de nous doit savoir qu'il faut que tu sois spirituel. Ce n'est pas le fait d'être là, mon frère. Non. Mais ta vie à toi doit complètement changer. Dieu ne fabrique. Pas... Dieu n'est pas un Dieu qui qui fait en sorte qu'effectivement qu'il y ait des personnes qui vivent simplement comme ils le veulent. Non, Dieu cherche un peuple qui soit consacré, un peuple saint. Ce qui, est, ce qui est douloureux, mon frère et ma soeur, c'est de voir que les habitudes continuent toujours. La, la manière de vivre, c'est toujours pareil. Bien que Dieu parle, effectivement, vos vies à vous, c'est comme si, la parole de Dieu, c'est comme si c'est comme l'eau qu'on jette sur les ailes des canards. c'est, vrai, c'est, le canard, quand j'ai de l'eau, effectivement, paf! Et après, l'eau, l'eau coule simplement, mais il n'est pas mouillé. Vous, vous, vous, ne réalisez pas, mon frère et ma soeur, que vous, vous-même, vous, vous, vous conduisez, effectivement, à ce que vous allez dans le, dans le chemin, effectivement, du châtiment de Dieu. Quand on parle de la grâce et de Dieu, c'est que tu es incapable de faire ce qui est bien. Mais Dieu te rend capable Et c'est Dieu, s'il vous plaît frère ça. Et c'est Dieu te rend capable Pour que tu fasses effectivement ce qu'il attend de toi Parce que cela ne vient pas de toi C'est important que vous compreniez cela Parce que Dieu n'a pas donné sa vie Pour reproduire effectivement Des gens qui ont non seulement Effectivement il dit bon, oui ça va se passer comme ça Non, il faut que tu puisses avoir aussi Dans cette condition, dire Seigneur tu as fait Il doit avoir une détermination en toi vous avez, comme Jean-Baptiste effectivement, les, les, les pharisiens qui venaient, effectivement, avec vos de effectivement, ça dit, eh oui, on vient vous faire baptiser. Il dit, mais, mais qui vous a appris à foutre la colère à venir, effectivement Vous connaissez cela, non C'est dans Matthieu, je pense, regardez très bien. On peut le trouver dans le livre de Matthieu. Et cela, c'est aussi important pour nous. Matthieu, au chapitre 3, je pense, oui. Voilà. Matthieu 3, verset, je euh, que. Voilà, on peut lire à partir de verset 1. « En ce temps-là parut effectivement, Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, il disait « Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. » Dieu ne peut pas envoyer quand même des hommes qui prêchent comme ça, effectivement, qui lui rentrent en scène, frère, pour avoir de n'importe quoi. Et que nous nous permettons de pouvoir nous donner cette aisance, de pouvoir te dire « On va quand même... » Frère, non, quand on joue, on va le payer. C'est sûr et certain. Dieu ne peut pas être là pour vous supplier. Vous êtes comme des de, de, de rois qu'on doit vous cirer vos chaussures, effectivement, et des passer... On peut pas. Non, c'est vrai. Faut qu Il faut que comprennent, effectivement, que non, mon frère, non, ma soeur. Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Il cherche des personnes auxquelles, qui sont disponibles, être transformées, qui soient saints, Dans le penser, dans la façon dont on va faire les choses. Oui. Parce qu'il ne va pas remplir, effectivement, sur église, effectivement, des trucs de n'importe quoi. Des ramassis. Non! S'il y avait trop de ramassés, effectivement, quand on dit, effectivement, Dieu les a fait marcher pendant 40, 40 ans pour, pour tout les Malgré qu'ils écoutaient, regardez cette importance-là. Ils écoutaient, ils vivaient, ils buvaient à ces rochers qui les suivaient, mais c'était Christ lui-même. La nourriture, effectivement, comme elle bibit, la pandémie était là, ils en avaient. Mais ils, ils ont mangé cela, ils ont bu cela, ils sont, ils sont pas sauvés. À cause de quoi Ah mais parce que bon nous savons que mais nous sommes la postérité d'Abraham, l'orgueil, la pensée de voix dit parce que nous sommes, et ben, Dieu va faire, on va rentrer. Regardez ici ce qu'il dit, effectivement, il dit En ce moment paru donc Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, répondez vous car le royaume des cieux est proche. Il avait raison. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Gloire à Dieu. Préparer les chemins du Seigneur, appellait ses sentiers. Vous connaissez l'Écriture, non Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour d'un, et il se nourrissait de sauterelles et de biens sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient donc auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, c'est toujours très touchant parce que, que Dieu soit béni pour de tels hommes. Évidemment, ils pouvaient être très, très heureux de voir qu'effectivement, que bon, les pharisiens, tout ça, ils viennent effectivement parce qu'ils ont été touchés, ils ont converti, ils devaient chanter, effectivement, dire, ah, Dieu, maintenant. Non, quand il a vu, effectivement, il a réagi autrement. Et pour bon, dire qu'effectivement, qu il n'avait pas le même sentiment. Dieu travaillait ses sentiments à lui. Écoutez bien. Et puis il dit, mais beaucoup de pharisiens et des saducéens, il leur dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir Vous voulez dire, oh, gentil enfant de Dieu, parce qu'ils ont écouté la parole. Et qu'effectivement, on voit que leur, leur cœur a été touché, ils viennent pour se faire baptiser. Ils venaient pour cela, pour se faire baptiser. Mais qu'est-ce qu'ils ont appelé, effectivement Il ne l'a pas traité de, de... Non, non, des races de vipères. Parce que mon frère et ma soeur, c'est important de pouvoir t'examiner, toi, te voir. C'est bien de faire tout ça. C'est bien, mais au-dedans de toi, qu'est-ce qui ne va pas la parole, tu la reçois, mais tu es toujours pareil. Donc, si on est descend, c'est vrai. Vous vous réjouissez, c'est vrai. Mais vous réalisez quand même que vous ne changez pas. Votre nature est toujours pareille. C'est vrai. Que ce soit vous, les jeunes garçons, les jeunes filles, effectivement, c'est pareil. Et vous pensez que Dieu va se réjouir de vous pour vous amener au ciel comme ça. Non, monsieur, ce n'est pas un boire Dieu. Hein mmh. <rire> il, il, il, il est celui qui sanctifie et ça c'est un principe que, que Dieu lui-même a, a eu à pouvoir et c'est lui qui a eu à pouvoir mettre cela nous l'avons suivi je pense l'autre jour ici avec la justification quand ce n'est pas complet vous pouvez faire tout ce que vous voulez évidemment pour passer à la sanctification c'est problématique ah oui c'est nécessaire. Comme on dit, la plupart du temps, les gens, bouf, ils sont, quand ils sont dans les ben ils prennent des chaises et des fauteuils, et ils s'éclouent là-dedans, ils sont restés là-dedans. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas le but de Dieu. <rire> Dieu ne te ramasse pas pour simplement que tu sois ramassé. Non. Dieu, quand il te ramasse, c'est parce qu'il a un but. Ah, bien sûr! C'est la première étape, effectivement puis deuxième. Alors, écoutez bien, il dit ici, il dit, verset, donc, verset, verset donc 8, il dit, d'abord verset 7, il dit, « Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous voyez, quand il les compare avec la race de vipères, à dit que c'est la race des serpents. Vous comprenez Mais c'est ça qu'ils étaient tous remplis, effectivement, de ces gens. Quand même, le Seigneur est venu lui-même. Qu'est-ce qu'il est revenu, effectivement Vous êtes des fils de la gêne oui, oui, oui. c'est dans Mathieu, je crois, 23, quelque chose comme ça. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, de comprendre que... Vous savez, on peut euh, se donner une forme de sainteté pour apaiser sa conscience. Mais les problèmes, c'est que tu dois être quand même sincère avec toi-même. Ton intérieur à toi, ton caractère, ta façon de traiter des frères, ta façon de voir... Non, ton, le problème, c'est l'intérieur. Tu peux être loin, c'est bon Mais ton âme reste toujours pareille, sauvage. Malgré que Dieu parle, effectivement, ne soyez pas comme des caillans. Auquel Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, effectivement, parce que Dieu est bon. Il est miséricordieux, nous l'avons entendu, car sa miséricorde dure toujours. Il vient vers toi, il te parle, effectivement. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur, dans quel état, dans quelle position vous vous trouvez vous vous rendez pas compte Est-ce que c'est vrai Vous vous dites effectivement que, ah oui, nous sommes là, les choses iront toujours comme ça, de toute façon, nous savons que Dieu, il aura pitié de nous, et et cela. Yes, ce que vous ne vous rendez pas compte, ce que, c'est le regard que Dieu pose sur vous. Nous sommes dans une période où aussi les jugements commencent dans la maison du Seigneur. Si Dieu te parle comme ceci, c'est qu'il a vu que tu n'es pas dans sa volonté. En fait, vous pouvez tromper les gens, mais quand même toi-même, tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, alors vraiment, tu es dans la folie, mais vraiment à la folie extrême. Parce que quelque part, tu dois être conscient que ici, je dois quand même, je dois, je dois partir quelque part, mon frère et ma soeur, quand même, quand même. Ne fût-ce que quand même quitter un pays comme celui-ci pour aller tout de même aussi, même si je ne sais pas moi, ou, ou en Afrique, ou, ou même à, à, à, à, à, en Asie. Vous devez quand même vous dire que je ne même pas, je me lève comme ça, je vais à l'aéroport, je rentre dans l'avion, je pars. Non, monsieur, il y a d'abord des portails de sécurité. Tu dois d'abord vérifier effectivement que est-ce que j'ai un passeport qui a plus de six mois de validité. Oui, c'est comme ça. Et là, comme je pensais, mais qu'est-ce que ce pays-là exige Bon, si je vais en Europe, je sais qu'on n'existe pas les visas, mais ma carte d'identité. Mais je dois aller maintenant en Asie. Mais je ne vais quand même pas partir avec ma carte d'identité. Je dois quand même poser la question, mais qu'est-ce qu'on existe en Asie Je ne vais pas dire, bon, écoutez, bon, je me lève comme ça, je pense à ma carte d'identité, je vais, je rentre dans l'avion, puis je vais arriver là-bas, je vais rentrer, par exemple en Chine ou au Japon. Non Tu peux arriver effectivement comme tu penses, mais tu ne vas pas entrer. À l'aéroport, même là, on t'est fait partie, même tu vas dormir là, dans les No Man's Land, effectivement, et puis on trouve un avion que tu dois rentrer. C'est déjà parmi les hommes. Vous savez, mon frère, mon frère ici, Bernard, il m'avait raconté une chose qui lui était arrivée, et, et le pauvre, il s'est levé, il a pensé effectivement qu'il peut avoir les pays. Je crois que c'était, je ne sais pas si c'est au Soudan, je ne sais pas moi quel pays. Je ne sais pas, pas moi quel pays, il devait partir. Alors il a pris sa valise, effectivement, tout ça, bon, il prend l'avion, Comment il s'est passé que au niveau de l'aéroport, il, il, il est quand même passé dans l'avion, il est rentré dans l'avion. Et bien il a atterri aussi, je crois que c'était au Soudan, quelque chose comme ça. Il a atterri dans le Soudan. Paf. Et là, il arrive. Je ne sais pas si c'était Soudan comme c'était un pays d'Afrique. Il disait, mais j'arrive là-bas, comme je pense, okay, on doit prendre mon visa à l'aéroport. Eh ben il arrive. Et puis les gens le regardent, ils disent oui, monsieur, il dit, oh, oui, oui, euh, je viens de l'Allemagne, de l'Europe, voilà, je viens, parce que je pense que dans votre pays aussi, on peut avoir les visas à l'aéroport. Il dit, non, monsieur. Ah non, non, non, ici, ici, chez nous, ici, jamais visa à l'aéroport, visa chez vous. Vous demandez à partir de chez vous, on vous donne maintenant les cachets dans, dans, dans votre passeport, et vous arrivez ici, nous vérifions si c'est validé, vous entrez. Frère Banner m'a dit, frère, je suis pas rentré, on m'a gardé à l'aéroport. Et alors on m'a remis dans l'avion, je suis retourné en Allemagne. Non, vous riez, frère. C'est simple, hein vous trouvez ça, c'est vrai, truc, mais vous n'avez pas pensé, mon frère, et ma soeur, les Soudanais, ils ont de leur loi. Mais Dieu a sa loi. Ce n'est pas, pas vous qui éditez la loi de Dieu. Pour dire que ce n'est pas, pas vous qui avez les, fait les cieux. Il a dit Je veux, tu n'as pas, pas dit, toi tu vas préparer la place au ciel. Il dit Je m'en vais pour préparer une place. Mais, mais, mais pour rentrer là-dedans, tu vas donner tes lois à toi. Ta façon en train de vivre, effectivement, Dieu, Seigneur, je vis comme ça, comme j'aime ça dans sa vie, je te plais. Vous, vous ne pensez pas, frère c'est pas un jeu, c'est pas simplement oui, on, on chante hein, et puis on va... nous messieurs, c'est plus que cela. La vie de qui c'est pas simplement chanter. C'est plus important que vous cou... vous ne pouvez pas imaginer, c'est nécessaire. Il faut il a dit il lui a dit il faut naître de nouveau. Quand on est de nouveau si on était un chien, on ne restera pas un chien. Alléluia. Alléluia. Non Ton caractère ta nature à toi. Aussi longtemps qu'on n'a pas changé le salut n'est pas là, monsieur. Oui, madame. Non, pas, c'est pas un jeu comme si on dit, bon voilà, on va parce que comme comme les gens du monde du à l'élection, ils aiment bien beaucoup de membres pour voter. Je crois qu'il y a une sœur là qui, me, qui veut me dire « Oui, frère, tu dis toujours que, euh, euh, même s'il y en a trois, effectivement, quelque part, quand même, c'est comme c'est comme si… » Vous voyez, il y a des gens qui, quelque part, et on, on sait que tu veux que le membre reste donc dans l'église, effectivement. Mais je veux quand même les tenir ici, je vous l'ai dit. Frère et sœur, si vous voulez partir, partez. Ah oui, je le répète encore. Non, pensez pas que je cherche à pouvoir remplir cet endroit-ci des membres. effectivement. Non. Mon frère, j'ai un appel. Je sais que partout où j'irai, quand je prêcherai, le peuple de Dieu écoutera. Amen. Si tu n'es pas de Dieu, tu peux t'en aller. Je ne sais pas que j'ai fait un peu de ceci pour quand même. Non. Le Seigneur lui m'a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu n'es pas de Dieu, tu dois discuter les choses de Dieu, tu peux t'en aller. Je ne, ne viendrai pas te chercher. Je ne vais pas perdre mon temps en ça. Je dois m'occuper du peuple de Dieu. C'est ça que je dois m'occuper. Donc c'est cela. Il a dit bien, mais ils sont très peu nombreux. Ça, ça veut dire que ce sont les foules. Non, monsieur. Très peu nombreux. Petits troupeaux. Ils étaient alors très peu nombreux. C'est pour ça que les gens se battent. Okay. C'est frère de ça, ici, ce n'est pas la politique comme les gens du monde avec les politiciens que Il faut que je puisse faire des tours pour plaire aux gens. Pour vous allez me voter pourquoi L'appel que j'ai ne vient pas de vous vous ne pouvez pas la changer. Amen. Et vous ne pouvez même pas me changer. Vous allez voter en quoi Pourquoi je chercherais à pouvoir avoir une foule Non, Dieu cherche son peuple. C'est qu qu lui qui est le peuple de Dieu. Eh bien, il est contre à la voix de Dieu. Pas de problème. Donc, c'est là que nous comprenons qu'effectivement, que c'est nécessaire que nous... L'apôtre, écoutez bien, frères et sœurs, l'apôtre Paul, un homme auquel Dieu donne des révélations, il est qui en disant, mais j'ai très durement mon corps. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire de peur qu'après d'avoir prêché aux autres que je ne sois réprouvé donc rejeté Dieu n'a pas le même sentiment que vous, vous pensez effectivement et chercher la gloire des hommes pour ceci, pour dire non, frère sœur, soutiens-moi, ceci cela, non monsieur si Dieu ne me soutient pas, quel est ton soutien que tu peux m'apporter non Frères et sœurs, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont un caractère. Qui savent dans quoi ils sont donc engagés. Pas des, des personnes qui ont un tout petit peu comme ceci. Ce n'est pas nécessaire. C'est important que nous comprenions cela. Nous sommes engagés dans la chose qui concerne Dieu. Nous devons nous y donner. Parce que Dieu veut agir effectivement. Mais il faut que ce soit des hommes et des femmes au caractère qui comprennent pourquoi ils sont engagés dans les choses de Dieu. Autrement, enfin, nous continuons d'abord ici. Alors, le verset, verset 8, il dit, non, verset, dit non, il, il, faut, il, faut, il, faut, il va venir, verset 8 il dit, Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Vous savez, hein? <rire> la repentance n'est pas seulement de la bouche. Parce que la repentance, c'est un regret sincère de tout ce qu'on a fait. Avec un désir de les abandonner totalement et de se mettre maintenant à agir comme Dieu le veut. Donc, vous avez regretté, vous avez dit, Seigneur, je n'en veux plus. Alors maintenant, Seigneur, aide-moi maintenant, je veux marcher comme toi tu veux. Parce que je demande pardon. C'est-à-dire, parce que, vous savez, ce n'est pas ça, dire, Ah, oh, Seigneur, je regrette, si on n'a pas ça, passe, Non, non, non, monsieur. C'est-à-dire que c'est au plus profond de ton âme. Tu dis en tout cas là, Seigneur, en tout cas j'ai mal agi. Même ces bâtons, mais bien sûr j'ai mal agi. Seigneur dit ça c'est, je ne voulais pas de toute façon le faire. Je n'en veux plus non plus. Comprenez, c'est le regret sincère. Donc nous regrettons, nous ne voulons pas. Mais il voyait bien que ces gens-là, quand ils ils venaient effectivement pour le baptême de la repentance, c'était pas des gens qui avaient vraiment la repentance et qui se repentaient vraiment. Non, parce que regardez très bien, quand il leur a parlé, qu'est-ce qu'ils voyaient effectivement il voyait Ils voyaient ce qu'ils étaient à l'intérieur, de véritables comédiens, pharisiens, c'est-à-dire de comédiens. Regardez bien. Il dit, mais produisez donc, il dit, du fruit digne de la répentance. C'était vraiment la réponse de la bouche, hein Et puis il dit, mais, et ne prétendez pas dire en oh, vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous vous souvenez de cela C'est toujours comme ça, même dans Jean 8. Vous connaissez Jean 8 Je répète je suis souvent ici. Oui, vous connaissez, non Hein, tous ceux qui ont cru là, il, dit, il, dit, il dit, me si, dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, là ça crée un problème. Et vous connaîtrez la vérité, waouh, gloire à Dieu, et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu es libre mon frère Est-ce que tu es libre ma soeur Non, examine-toi, tu es libre mon frère, tu es de ma soeur Parce que si tu es libre, en fait nous étions esclaves de quelqu'un propriété de quelqu'un. Satan dominé sur nous. Notre façon de faire les choses, notre hypocrisie, tout cela, notre façon, tout ce que nous avons, effectivement, ça ne vient pas de nous, ça vient de Satan. Les mauvaises pensées, la manière de pouvoir faire pour que toujours la recherche de gloire, la population, toutes ces choses-là, effectivement, ne viennent pas de Dieu. Parce que si nous sommes fils de Dieu, nous produisons ce que Dieu est. Donc nous avons été influencés par cette influence. Nous sommes devenus esclaves. C'est pour ça qu'il est venu libérer les captifs. Donc si t'es libère-toi, tu as quitté un maître qui était mauvais, tu vas prendre un nouveau maître. Tu étais prisonnier de, quoi de Satan. Non, tu être prisonnier de Christ, non? Mais quoi Pour faire quoi bon, Pour faire tout ce qui est juste. Au reste que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est ligne de loin. Mon frère, ma soeur, je souffre pour que je dis, mais Seigneur, c'est vrai. Ils sont Alléluia, gloire à Dieu. Mais en fait, la Bible est claire, hein mais quand vous sortez, c'est toujours pareil. Et regarde, tu poses à ton frère, mais vous lisez vraiment que ce qui est pur, alléluia, que ce qui est bon, Alléluia, mais ce que vous produisez, c'est quoi Hypocrisie, mauvaise pensée, soupçon, que Dieu ait pitié, vraiment le cœur, que Dieu ait pitié. Pourquoi frère ne veut pas changer C'est quand même les saintes Écritures. Pourquoi aimez-vous toujours le mal et l'hypocrisie Pourquoi vous êtes là, si on me regarder, mais vous sentez ici, les démons sont toujours là, et en vous. Alors que Dieu délivre, frère, ça. Vous allez jouer à la comédie jusqu'à quand Je sais pas. Il dit même que je déteste même vos chants. C'est écrit Isaïe, chapitre 2. Il dit Venez, plaidons ensemble si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Vous allez les rendre blancs. Il t'invite, il nous invite. Pourquoi garder tout ce fardeau, Effectivement, sœur, frère, c'est ta nature, c'est ton caractère, c'est ta façon d'être que Dieu veut changer. Toi, tu veux changer les autres, mais Dieu veut t'échanger toi. Alléluia. Tu regardes toujours, l'autre a fait l'autre fois, mais c'est toi que Dieu vise, pas l'autre, toi d'abord. <rire> C'est d'abord à nous que. Alors, il dit, il dit ne prenez pas donc, dit, verset 9, en vous-même, nous avons Abraham pour Père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, quelle déclaration, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et j'étais au feu. Vous voyez que c'est ce que vous, nous, nous produisons en fait. L'arbre, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Pas à ces feuilles qui l'entourent, effectivement, parce que beaucoup de feuilles peuvent arriver à pouvoir entourer. Ah, c'est vert, c'est joli, l'ombrage, effectivement. Mais ce qu'on attend d'un arbre, ce ne sont pas de feuilles. Ce qu'on attend d'un arbre, effectivement, c'est son fruit. Mais, mais quel est donc le fruit que vous, vous produisez Vous savez, <rire> le Seigneur a dit une chose, je pense, à ses disciples. Je pense que dans Jean au chapitre 15, quelque part comme ça, je crois que c'est Jean, Moi c'est Jean 15, Jean il a dit quelque chose comme cela, Jean au chapitre 15, oui, c'est cela oui, il a dit ici, mm -hmm. oui, mm -hmm. je crois que c'est oui, voilà, mm -hmm. Mm -hmm. Jean 15, verset 15, il dit, « yeah. Je ne vous appelle plus, serviteur. » Alors, Je pense que, et même je peux commencer à partir du verset 8, il dit, euh, « il dit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donc accordé. Si vous portez donc beaucoup de fruits, vous entendez cela C'est ainsi que mon Père sera donc glorifié et que vous serez donc disciples. Vous voyez la relation, non Porter de fruits. Vous comprenez cela Parce que si on est stérile, effectivement, et qu'on ne porte pas de fruits, évidemment, on dit, mais on sera coupé. Dieu ne changera pas sa parole. Ah, non, mon frère et ma soeur. Il faut, eh bien, si vous portez donc, si effectivement, si vous portez beaucoup de fruits, il faut, il faut exceller dans, dans le bien. Ne soyez pas toujours trouvés, ah, il, elle a dit, ou il a dit, ou celui-ci a été colporté. Qu'est-ce que vous avez à colporter Même les, les problèmes de l'un comme de l'autre, ou le mal de l'un, ou le péché de l'autre, ce n'est pas votre problème. Nous, on nous a simplement vous, à prier. Quand j'entends un problème de mon frère, je ne vais pas divulguer, mais je me mets à genoux. Je prie que Dieu nous aide. Je ne sais pas, frère et soeur, si nous avons des oreilles pour entendre. Dieu nous a pas rassemblés pour devenir pires, mais pour que nous devenions donc meilleurs. Que nous puissions avoir le regard des sentiments aussi purs et des sentiments aussi d'amour à l'endroit des uns comme des autres. C'est cela qui fait la différence entre nous et les soi-disant croyants. C'est tout ce que, reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est quoi si vous avez de l'amour les uns pour les autres C'est écrit ça les uns pour les autres. Oh, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut d'abord que tu sois mort toi-même. Et ça le grand problème. On revendique trop nos droits. Moi et moi et moi et moi et tu dis je suis un fils de Dieu, Dieu. Mais en fait si tu es un fils de Dieu, tu dois d'abord penser à l'autre. C'est ce que la Bible nous dit que vous pensez que vous avez la vie éternelle, ne vous l'avez pas, mon frère et ma soeur C'est votre imagination. Parce que la vie éternelle, c'est pouvoir donner aussi sa vie pour les autres. Vous remarquez très bien que vous ne le faites pas pour les autres. C'est toujours « moi », il faut qu'on fasse pour moi, il faut qu'on voit que moi, il faut que ce soit seulement moi. Mais c'est moi, le moi. Ça a toujours été Satan. Et comment pensez-vous que Dieu va vous prendre alors qu'il ne prend même pas Satan parce que sa de Satan, c'est la gêne, il va te prendre toi parce que toi, as la semence de l'ennemi en toi puisque tu fais ce que lui il veut que tu fasses. <rire> alors il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous entendez cela Et que vous serez mes Alors si moi et toi qui nous entendons cela, qu'est-ce que nous devons chercher c'est de pouvoir porter du fruit, pour que notre Dieu soit... Pas que Satan soit, soit... Vous savez non Mais que Dieu soit glorifié. Moi, je ne veux pas faire des choses pour que Satan soit heureux. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous suivez Bon, nous continuons. Alors, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez aussi dans mon amour. » De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez ça Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite. C'est ici donc mon commandement. Vous vous souvenez Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai... Euh... Est-ce que vous avez compris Est-ce que le Seigneur a attendu d'abord que toi tu l'aimes pour qu'il t'aime Je pose la question, hein Merci, mon gars. Le Seigneur a ah, attendu d'abord que toi tu l'aimes pour que nous puissions et qu'il puisse nous aimer. Non? Tu as remarqué très bien qu'avant même que tu sois venu au monde, il t'a aimé, il a veillé sur toi dans les seins de ta mère. Quand même tu es sorti, tu ne le connaissais même pas, il a veillé sur toi. Quand tu vivais ta vie de chien, hein, il te connaiss... tu ne le connaissais pas, mais il veillait sur toi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il peut faire ça pour toi? Toi, quand tu me détestes, moi je te déteste œil hey, pour œil, hey, dent pour dent. Tu t'occupes pas de moi, moi je ne m'occupe pas de toi. Mais c'est ce qu'on produit, non On dit, oh, nous avons l'amour, l'amour de Dieu. Mais quand tu vois que l'autre ne s'occupe pas, tu dis-moi pas bonjour. Tu aussi dit, bon, il ne me pas bonjour, moi aussi je ne dis pas bonjour. C'est comme ça que vous êtes frère, c'est comme cela que vous êtes ma soeur. Et vous voulez aller au ciel avec qui Avec des anges ou des démons Si déjà tu ne peux pas supporter ta soeur qui est à côté de toi, tu dis je t'aime, mais quand tu, il tourne les dos, tu les critiques. Tu vas la vivre avec elle. Dans quel ciel tu vas aller. Parce que sur la terre, tu ne le veux pas. Et tu vas, les rendre. Tu vas vivre avec lui dans les tourments là-bas au ciel. C'est simple, la question on doit se poser. Je ne vais pas avoir de problème avec personne. Vous connaissez cela, non Ce que les saints ont ne devez rien à personne. Si ce n'est de quoi De vous aimer les uns les autres. C'est écrit. Et mon frère me crée des problèmes, ça fait mal. Et la pensée passe de pouvoir remettre le mal, vous sentez un blocage. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul disait effectivement, bah, priez avec persévérance. Même si il a dit, mais priez en tout temps, afin que vous échappiez aux tentations. La prière, vous avez le prix de mes ce pas seulement ici. Hein. Quand vous rentrez chez vous à la maison, prenez le temps de vous mettre à genoux, d'avoir communion avec Dieu, de prier Dieu de tout votre cœur. Vous allez voir comment les choses vont se mettre en place. C'est une arme que Dieu nous a donnée, mais qu'on doit utiliser de la bonne manière. Vous verrez qu'effectivement, que les choses du monde qui ont tellement une emprise sur vous, que vous n'allez pas vous en débarrasser, ils vont perdre de plus en plus leur force. Mais c'est parce que ces choses-là prennent leur force, parce que vous les aimez, vous les défendez. Quand vous avez commis des choses qui ne sont pas bonnes, vous, vous justifiez même le mal. Comment voulez-vous que le mal s'éloigne de vous Est-ce que vous comprenez Mais c'est vrai, quand tu justifies le mal, comment veut tu que tu s'éloignes de toi Non, le mal est à pouvoir nous. Non, c'est le mal. Ah, gloire à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Ça doit s'en aller. Mais pas justifier. Quand tu es trouvé en tort, prends pas les écritures pour te justifier. Non, oh, mon frère. Ah bah bref, alors, regardez bien. Alors il dit, verset souvent, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mon frère et ma soeur. Je veux que vous compreniez ceci très, très important, ce que nous allons lire. Ce qu'il faut que vous sachiez, ne vous, vous, vous donnez pas une pensée en disant, oui, moi, je... Moi, non, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu peux t'oublier. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, parce qu'il ne faut pas fabriquer, si tu ne sais pas aimer ton frère, vous savez... Dans le livre de quoi c'est Ephésiens ou Philippiens, comme des élus de Dieu. Vous vous souvenez Vous connaissez cette écriture, non Nous avons lu souvent ici, non Et qu'est-ce qui. Qu'est-ce que qu l'écriture nous dit donc Bien aimé donc. C'est que nous devons avoir les entrailles de miséricorde. Et puis on nous dit, bon, vous supportons. Vous avez lu cela Vous vous souvenez C'est l'écriture, non Vous supportons les uns les autres. Et ensuite, en faisant quand en vous pardonnant, comme Christ vous a Donc, je ne peux pas dire, moi, je ne supporte pas frère Jonas. Parce que, je ne vais pas pas tel frère, parce que c'est vrai, je sais que quand on sent que ce frère, il y a un problème, toujours. Il, y a, il murmure et tout ça, il n'est pas d'accord. Mais pas de problème, mais si je ne sais pas le supporter, c'est qu'il y a un problème. Avec moi-même. Mmh. Parce qu'on nous a dit de supporter. Il y a des fois, parfois, vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, que ce soit un frère ou une soeur, quand, vous, quand un père vous appelle, ou un père dit, il veut parler avec vous, en fait, vous ne tenez pas compte de lui comme les autres. Vous avez un, un certain degré de mépris à l'endroit de cette personne-là. C'est là la grosse erreur que vous commettez. Ah oui, oui, mon frère et ma soeur. Quand vous méprisez quelqu'un, ce que vous devez savoir, qu effectivement, que vous êtes déjà en dehors. N'oubliez pas, comme des élus de Dieu et bien-aimés. Car sa miséricorde dure et il attend de nous. Vous savez, bon, oh, le temps. Vous savez, dans les scènes d'écriture, la Bible nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 5 dit, heureux donc les miséricordieux l'avons lui ici non car ils feront quoi voilà et si toi tu n'exerces pas la miséricorde à l'endroit de ton frère ta soeur, c'est simple de pouvoir dire oh non non, mais aussi toi aussi Dieu ne sera pas miséricordieux à ton endroit c'est ce qui est écrit donc dans les saintes écritures ce que nous devons comprendre. Vous dites, ah, moi je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu, je prie Dieu, je chante Dieu, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais tu as le mépris dans ton cœur à l'endroit de tel frère ou de telle sœur. Vous savez, être un fils de Dieu n'est hein, pas comme ce que vous trouvez dans le marché. Tout le monde dit Alléluia, je suis fils de Dieu Être aussi un homme qui sert Dieu, ce n'est pas une chose qui est simple. Parce que vous devez être dans la condition, dans votre intérieur. Oui, c'est que les saintes Écritures exigent. Parce que si déjà vous, vous méprisez la personne, comment voulez-vous que la personne reçoive ce que Dieu veut pouvoir recevoir Parce que vous le... C'est ça, mon frère, c'est ben ça. C'est important. Ben, nous continuons rapidement ici. Je vais m'arrêter ici dans quelques minutes. Regardez bien. Il dit ici... <coughs> D'ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous comprenez cela Il nous a aimé sans que nous ne puissions nous l'aimer, n'est-ce pas Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi Vous lisez très bien. Vous avez vos bibles, non Je veux écouter ce que vous lisez dans la Bible. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi Pour sa femme, pour ses enfants, uniquement pour sa maison. Vous avez compris ça? Mais non, monsieur. Parce que souvent, c'est toujours notre enfant, notre maison, notre Non, monsieur Si votre amour se s'immisce seulement à votre famille, est-ce que vous n'êtes pas sauvé L'amour de Dieu ne fait point de différence et distinction. Hein? Vous la connaissez, non ah, Quand j'aurai la fois que qui a tombé les montagnes. Vous connaissez, non Si je n'ai pas la charité, quand je donnerai même tout, mes bien! bien Même encore être brûlé pour les pauvres. Pour tout cela, donné, si je n'ai pas la charité, cela ne sert absolument à rien. Tout ce qu'on peut faire, effectivement, avec cet amour filio, il vient de mon village, il vient de mon pays, il vient de ceci, de cela. Nous sommes ceci, et puis hum, mes enfants, ici, cela, ne sont pas le mien. Vous comprenez cela Cette nature-là étant donc encore en vous, vous n'êtes pas encore sauvé. Donc mm -hmm. oh, vous pouvez dire, frère, lisez les 100 Écritures, mon frère, Parce que si un homme est sauvé, c'est qu'il veut dire qu'il est passé de la mort à... Que les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il quelqu'un qui est donc en Christ. Parce que quelle vie je dois avoir, ce n'est qu'elle vit en Christ. Vous comprenez, Les choses anciennes sont passées. Vous me regardez ici, hein parce que Je suis devant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues... Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles C'est une nouvelle création, non Donc, l'amour que vous avez, n'est plus cet amour fini. Hein parce que, voyez-vous, l'amour, Agapao, il est au-dessus qui couvrent tout. On n'a pas dit de ne pas aimer vos enfants. Il n'en prend de soi parce que Dieu vous l'a donné. Mais quand les enfants sont toujours au-dessus, et qu'effectivement que les choses qui concernent Dieu sont en dessous, c'est que quelque part, vous n'avez pas encore reçu la vie de Christ en vous. Et vos enfants les verront parce que votre relation avec vos frères et sœurs, que vous disiez, frères enfin, et sœurs, si le frère ou la sœur tire, je ne dis pas comme ça, ou bon, au, au réprimande ta fille, ou ton fils, en le disant, mais c'est pas comme ça, on s'habille pas comme ça, cest cela. Là où tu es, tu bouillonnes dans ton cœur. De quel droit il peut parler ainsi à mon fils C'est plus quel droit de parler à ma fille, effectivement. De quel droit, de quel droit Et pourtant, tu dis que je suis un frère en crise. Alléluia, gloire à Dieu, c'est mon frère et c'est ma soeur. Est-ce que vous vous souvenez de cela Votre nature n'a pas encore changé, mon frère et ma soeur, c'est toujours charnel. Quand on reprend ceux qui sont à vous, vous devenez aussi ennemi de la personne qui vous a repris. Pourtant, c'est pas à vous que l'arbitre et l'enfant vous voyez que le papa devient nerveux, la maman devient nerveuse, effectivement. Pourquoi Pourquoi les Mon frère, tu as oublié qui tu étais. C'est ça le grand problème. Famille avec famille. Mais pourquoi vous disons nous sommes des chrétiens ah, Nous disons, la femme de mon frère, c'est mon enfant. Mais quand je réponds à l'enfant de mon frère, c'est la maman de mon l'enfant la maman, la maman, la maman, qui va me dire, ah oui, mais le pasteur est toujours après mon enfant, après les miens. je donne après les miens. Mais tout à l'heure, tu as dit que j'étais ton frère. J'étais le frère simplement de la bouche. Mais quand je pose les actes, ne touchez pas à mon enfant. C'est le mien, ça, si tu le touches, tu me touches moi. Mais j'ai parlé à l'enfant. Je pas parlé à papa. C'est l'enfant que j'ai dit, non, toi bien, fais ce qu'il y a à faire. On devient nerveux. Frères et sœurs, vous voyez que ces démons-là sont toujours là. On a beau se focaliser, fermer les yeux, mais non, ces démons sont là, en fait. Effectivement. On doit... Les enfants doivent sentir que si le frère tel le reprend, gloire à Dieu. Ce que c'est, s'il m'a repris, ce que c'est bon. Et puis maman, ou papa dit, mais oui, si le frère Jonas l'a repris, eh ben, il a raison. Oh non, maman, il m'a dit, il m'a dit. Et puis, et puis toi, ça dit, ah bon, il a fait ça, mon, à toi, ma chérie, oh, mon chéri. Pour lui montrer que tu l'aimes tant, mais c'est pas l'amour, ça, c'est la destruction, ça. Si tu l'aimes, tu dis, frère, je ne m'en il a même fait hein ?» Eh bien, il a raison. Ah oui, il a raison de l'avoir fait. Ah bon, nous terminons. Il dit. Euh, verset 14, vous êtes, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, donner sa vie, hein. sa vie pour sa voyez-vous mon frère, ma soeur, ce que vous faites même pour les autres, pour les enfants, de frères et sœurs, le Seigneur vous le rendra au-delà même de vos attentes, parce que vous le faites pour la gloire de Dieu, et puis le continu, il dit vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez, vous avez compris cela? Vous comprenez cela? Il dit, oui, mais, mais moi, moi, moi, je vous ai choisi. Et comme je vous ai choisi, eh ben, je vous ai aussi établi. Pourquoi? Afin que vous alliez, que vous fassiez quoi? Que vous portiez du fruit. Donc si Dieu t'a choisi, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas rester stérile. L'amour sera dans ton cœur. La patience sera dans ton cœur. Oui, oui Oui, oui Vous savez, la miséricorde, la compassion, tout ça. Mais bien sûr que oui, le pardon, effectivement, marche avec l'amour. Il n'y aura pas de troubles parmi vous comme « Eh, hey, tu connais, eh hey, tu sais, et puis les visages fermés, et je ne vais pas dire bonjour à ceci. Tout ça, ce sont des enfants, des choses charnelles. Même pas encore des hommes faits un hey, hey, celui-ci a fait, et celui-là a fait, frère et soeur, vous allez où avec ça Et vous voulez instruire les païens les, les de l'éliminationnel Et tout terminons. Nous avons terminé. Il dit, il dit, enfin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que quoi Et que votre fruit, demain, faut pas qu'aujourd'hui j'aime, demain je n'aime pas. Est-ce que vous suivez j'ai j'aime, ah Seigneur, t'aime, puis demain, ou bien, j'aime les frères. Parce que pour aimer les frères ou pour aimer euh, la sœur, il faut que vous aimez Dieu. Aussi longtemps que vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas garder votre amour à l'endroit même quand les frères vous fait. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur il dit, il dit dans les scènes, il dit, il dit mais, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Quel bien faites-vous Les païens, les tribalistes font la même chose. Montrez votre amour à celle-là ou celui-là et vous sentez qu'il ne vous aime pas trop. Celui que vous voulez fuir là. Ah ben oui. Parce que ton fils ou ta fille a toujours, mais que tu l'aimes toujours. Mais c'est lui-là qui sait qu'il t'a fait ça parce qu'il dit « mais je ne t'aime pas toi, il te montre frère, moi je ne t'aime pas, mais toi tu lui montres que tu l'aimes. » C'est ça être un fils de Dieu. C'est ça être une fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Ah, que Dieu soit béni. Alors je voudrais que nous chantions maintenant ces cantiques. J'espère de tout mon cœur que nous allons chanter cela avec beaucoup d'amour. C'est vrai. L'amour de Dieu. Amen. Vous l'aimez ah, Mais viens, mon grand, l'amour de Dieu. Vous le connaissez euh... Alors prenez les recueils quand même. Si... Ah ben je pense qu'on va le projeter ici. N'est-ce pas Amen. Vous voulez qu'on les chante Amen. Vous aimez le Seigneur ah, Ce n'est pas facile, hein? Vous aimez quand on dit allons au ciel. Tout va très bien pour le ciel. Mais quand Dieu vous montre comment il faut aller au ciel, ça vous n'aimez pas beaucoup. L'amour de Dieu, de loin sur passe, c'est comme peut dire un cœur humain. Ne me regarde pas, il est plus grand que les espaces, même en la vie. Et il nous attend. Pour le péché De notre monde Dieu nous donna Jésus Il nous pardonne en paix profonde Il sauve Je going to avec to the et with my friends.